Faut parler plus fort D'accord ça va comme ça Ouais ça va comme ça Ouais Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de corps. Qu'est-ce qui t'arrive oh. Le a était un fumeur C'est vrai qu'ils ont pas traduit ça oh. ah. C'est nice. Oui je suis là Oh chouette voilà. Ça c'est bien Ouais Vage devant, verge devant, vache, vache, devant vache, vache devant, attention Oh, oh putain il s'est arrêté avant vague vague vague, vague, vague Attention il monte Attention Anaïs il monte Pire qu'un mulet sur sa mule Pire qu'un mulet sur sa mule Euh. On se sépare pas c'est la maison des Bikers Maxime Bikiii Bah dans le coin Bah je vu Ouh Ouh Comme des baffes Ouh Comme des baffes Non Je vais fermer la porte Voilà. Putain, ils l'ont rouvert. Oh, des cinématiques et tout C'est pas d'art Paprik, ça prenne baff Bah moi j'en ai une mais ben non Jill me... oh. Tu vas finir en deal sandwich Ha <rire> Rigole à ma blague Oh le commissariat police de Resident Evil 2 Ah oui je sais pas j'ai pas fait le 3 Il y a de <rire> Tiens prendre de l'herbe <rire> De l'herbe du sud, <rire> tiens, me prendre de l'herbe C'est la peau de peau de mon Donc, cherchons une clé. Est-ce que vous avez trouvé bah Moi, je cherche. Sur ah. Il vais que ça moi je, suis sûr que je, vais sur leur... je vais hacker dans la façon des années 90. Ah, très vite sur le ah. Non, mais on rappelle hein, tout ça pour la petite porte en bois. On peut éclater <rire> avec ne serait-ce que le dixième de ce qu'on porte sur nous. et hey, ah ah. les gars, il y a un pointeur laser et un lance-grenade. Ah ah. Ah, on aura une bonne occasion de trou de soin. Ah, ah, je manque la garde. Là, c'est la Là c'est ah, ah, ah ouais, t'as dû qui est. Et euh... <rire> ça <une> <rire> fait une demi-heure je te pas sur la bouche. Pourquoi j'avais raison Du coup, t'as un peu <rire> en saturation, mais sinon ça va Mais vous pas, je non mais ça va, je vais y arriver Vas-y essaye Bah il était dehors hein Dehors, ah, t'avais euh, une grosse tache de sang et à côté t'avais un AK, un Shotgun, et 3. Un, une... de <rire> ah, <t 'es. rire> Un, deux, trois Raté Un, deux, trois Bah t'es en train de te faire mal toute seule je Ah non très bien c'est ça. Ah ouais non c'est non mais du coup j'aurais pris... du coup j'aurais pris la même j'aurais pris la même chose que toi si euh... si j'ai si. Ta ta Attends on va les laisser descendre. Allez descendez un par un. Allez. Ah oh, mais ils auront pas le temps de descendre. Bon, ah oui donc si vous, si vous pouviez mourir d'ici la, la fin de la partie ça ferait pas oh bah, écoute, suffit Là, il suffit d'attendre à l'aise à l'heure de c'est un de la fin de ça. fin oh Oui. la fin de la fin de la fin bien la oh, bien Confiant, c'est Ah, un catamate, ça je sais utiliser. J'en ai un à la maison. Non mais il y en a un... Ah, c'est du foutage Je n'en ai pas eu le truc. Elle est électrifiée. C'est pour ça que je suis en train de crever comme un con, en fait. Ah, non, ça c'est la sortie que j'avais ouverte. Euh... C'est dans le jeu, c'est chez toi <rire> Le patron, c'était chez moi oui. Attends, il il fallait une batterie, une clé à molette. Euh... la carte aussi, la trop là, enfin, bref. ça bref. Il y a marqué à manger ici. C'est peut-être un piège. Non mais sans décoller, le livre de la connaissance qui va, qui va te couper l'eau électrifiée. Oh, euh, un chargeur euh. oh. Ah ça c'était un boomer Ce que j'aime bien c'est que les batteries sont planquées sous des statues hein. c'est on, on retient. Alors je suis désolé mais euh, tout ça pour aller plus choper plus putain de trucs. Il est sous un putain de cœur Il y a une de ces saloperies qui aime jouer au sac à dos. Oui. C'est pas faux. Ah mais il est là-haut, regarde. Il est là-haut. Eh oui, il a raté. Eh, eh. Oh, des d'essence, non mais sérieux. Attends, power cable, fuse. On a un power cable, il manque un fuse. Manger Oui, ça s en s en aimé. Aimé. bien ça, on peut extinguish le fire. Euh, merci. Pourquoi tu me tripodes Sac cadeau. C'est un cadeau. Un cadeau. Un cadeau il y a un cadeau là. Anaïs ah c'est un trou, tu veux pas essayer euh... Je déconne. Je, je déconne. Non il y a une terre, ça <rire> va. Aïe, j'ai le. Non. Non non non non non, non. Ah, là-bas Anaïs, on peut la sauver. Ah, c'est la nain Au tire moi là Ouais, mais moi, je vais... Ah, bien euh, Tu peux pas faire ah un arbre Pourquoi j'ai une arbre pourrie Ah Parce que j'aurais été quelqu'un pour... là là, là, là, là, là, là. Oh. Attends, je reviens, là. Oui, c'est le train qu'on va... qu'on va reprendre. Eh eh ah, oui, le train, donc, il, quand il était à côté, il fallait tourner à droite. Ah, Bon. C'est-à-dire que j'ai perdu toute place en pour que... Ah, attends, il y a une arme ultime. J'ai quatre points de vie. Se ai 21 mais ils sont des 1 décembre J'en ai 2 On est tranquille Oh oh Ah mais non mais en plus c'est elle qui a des points de vie Y'a tout ça avec mon père Il sort dans un Ouais Et tu vas que le train il va faire 10 mètres il va tomber en panne Non Bah bah bah... That's how it's done, Ouais Oh mais je j'ai d'autres hum. soins Ah mais Jokie Jokie, Jockey aller Allez Non mais, ah, mais Joki et vache quoi, c'est-à-dire que je viens de me soigner et j'ai déjà perdu Oui Ah ah, ah t'as trouvé quelque chose toi ah eh. eh bien vu Naïs Anaïs descend t'es toute seule, hein. c'est dangereux non, <rire> Il y a un coeur aussi quelque part. Ah, il est là. C'est bon. Non, non, j'ai pas tout fait. Non, j'ai quand même pas tout fait, mais... En fait, j'ai compris en fait qu'il fallait la faire en, en tonalité majeure et pas en tonalité mineure. Donc du coup, en tonalité majeure, ça marchait pour la musique. T'as marre oh, c'est euh, quand tu veux tu descends. Oh putain tu peux essayer de Tu un derrière toi Florian est-ce que je des deux c'est alors ok mais on va faire ça je suis là je il pas un boomer ah non pas bon bah que c'est que ce truc oh. T'es où Allez, Ah oui en ah, bon, effet. C'est bon Non Il y a rien qu'à titre j'ai l'impression. C'est bon, il a tout poussé à l'extérieur. <rire> Donc on a ça doit être la fin. Je crois que t'as poussé tous les sons dehors. On a l'impression que tu parles de vachement Ouais, ou dans ta salle de bain, oui. Peut-être dans ta salle de bain. Non, non, pas dans ma salle devant. Tu te souviens dans les jeux. Quand on saute trop sur les ascenseurs, on finit par passer au travers. <rire> laisse-moi laisse-moi les énigmes. Quand c'est moi qui sais. Voilà. Alors ne bougez pas et regardez vos pieds. On vole ouais. wow. <rire> C'est un ascenseur en sécurité. Wow, cadavre sur Dance Floor. Hey, c'est vrai, Frangine, apprends à tirer. Okay. Ah bah si Moi je soigne et toi tu non sors non, de tu de cible ça marche Ils sont d'où La magie du hors-champ <rire> Il y a une tourelle et je me sens mal oh. <rire> Est-ce que je <rire> <rire> Est ce qu'il <rire> oh. Cette machine, je suis trompé. Je, je, je, je suis bloqué Je suis bloqué suis... suis... suis... suis... suis... suis... oh, oh, Ah, il a dit, ce matin. Vous êtes Non, non, mais c'est n'importe quoi. Je l'avais senti ce truc-là, j'étais monté sur la tourelle exprès, et le temps qu'il prend par derrière, mais n'importe quoi. N'importe quoi. <coughs> <coughs> Faut que tu revoies tes couleurs hein, quand même, hein. <t 'en> tenté, il est bien ton fusil Euh Je vais lui récupérer des balles au, au spawn. Anaïs, saute! Saute si tu m'entends. Non, tant que tu m'entends pas. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Non, saute saute saute saute saute saute saute saute oh oh il est con hein. J'ai trouvé la clé du cimetière donc il faut retourner <rire> au cimetière <rire> ah, vous aimez vous balader hein c'est pas un souci, de toute façon il fait beau ah ah ah Non c'était beaucoup du silence, Je j'entendais Je rien et visiblement vous ne m'entendiez pas parce que j'ai dit à plusieurs fois, saute si tu m'entends, et comme elle sautait quand même pas. <rire> et imagine qu'il ouais, si ouais, avait sauté tout Est-ce est... est que c'est fait ce qu'on lui dit Euh... Oui, oui, oui. Euh... Non, c'est bon, je les bloque. Non, c'est une guitare, c'est pas des armes, c'est une guitare. Ça rien à voir. Le c'est la scène où il faut sauter dans la rivière. Faut donc... oh. pas me dire deux fois Sur moi Sur moi, Sur -moi. Ça, hein je t'ai oui induit oh, en erreur, désolé. Ah bah écoute, ah, on me dit de sauter, je saute. Hein. Donc là justement, le bah... cœur le choix entre affronter le tank ou sauter dans, le, dans la pêche. Ah, ah d'accord, bah on a fait les deux du coup. Il est beau cet escalier. Euh, je crois que ta veste est tachée, Patrick. <rire> ma veste Mais non, elle est très bien ma veste. Ah Remets. Là, là j'ai deux boutons. ce que j'ai fait Oh Windows 10 qui s'installe mince alors il y a des lances patates et des gros et, et des gros putain et des gros machins oh mais c'est quoi cet endroit je crois qu'il y en a un qui nous a vomi dessus non il a nous a expiré dessus La trappe, je bon. sais pas, bon. La trappe Ah vous avez réussi à... Non, non. c'est pas ce ouais. que je voulais faire Non, Non, le bah, c'est mon... Il me oh. c'était pas ce que tu voulais faire oh. okay. We'll oh. Bah t'as deux... Il y avait un truc... Aïe bon, j'ai trouvé Y'a une terre, attention oh, okay. Boomer, boomer, boomer, boomer Tank Oh là charge, chargeur Chargeur, chargeur, Merci Ah Il en fait encore Il fait un bidon, encore. Il, fait un bidon. Il, fait un bidon. Il fait un bidon Merci, Merci. Je suis sorti Ici, si, ici si. Ascenseur ça serait bien de bouger euh, euh. J'ai utilisé un canon, je sais pas à quoi ça servait Bravo, bravo, bravo les gens Bravo il n'y a eu qu'un seul mort, il y a eu qu'un qu X qui est mort une fois dans toute la partie Une seule, ça c'est bien